Bruno Trier, je suis le président national de l'ADPS. Alors l'ADPS, c'est l'association de prévention santé. Et dans chaque région, nous avons plusieurs délégués pour les actions euh, sociales, euh, actions projet national. Euh, on va aussi bien financer l'Institut Pasteur que des maisons de santé pour du matériel, que des handicapés. Alors l'action euh, actuelle qui est donc euh, tout le mois de mars, c'est Mars Bleu, c'est donc le dépistage, le dépistage du cancer colorectal. Car aujourd'hui, le manque de dépistage fait qu'il y a beaucoup trop de décès. En 2021, 43 000 cas détectés de cancer colorectal, dont 18 000 décès. Alors, un peu plus d'hommes que de femmes, 23 000 hommes pour 20 000 femmes. Alors, on distribue des petits sacs à pain, tout le mois de mars dans les boulangeries pour mettre votre baguette de pain. Et on distribue également dans les pharmacies des sacs pour mettre vos médicaments, car le pharmacien est également docteur et sera le seul habilité à partir de 2023 pour distribuer les kits. Le 30 mars prochain à Châteaubriand avec la communauté commune, toutes les mairies de l'arrondissement, au pôle santé de Châteaubriand. On reçoit, on a un stand pour justement promouvoir le dépistage du cancer colorectal. Alors nous avons plusieurs activités. Les pompiers de Chateaubriand se sont greffés gentiment pour nous faire une démonstration avec une simulation d'incendie au deux ou au 3 étage et servir à grande échelle. Nous avons donc des quiz à disposition sur... Quand on trouve des polypes, quel est le cheminement, quel est le parcours à le faire On a une réflexologue qui va être là parce que, bah, pour nous apprendre ce que c'est que la réflexothérapie. On a une diététicienne parce que l'alimentation aujourd'hui, c'est 40% de nos cancers. Et on va faire une petite marche. Ce n'est pas une compétition, ça va être une découverte et une initiation à la marche nordique avec une professionnelle diplômée d'État qui s'appelle Marie Brosselier. On vous est tous invités à participer, euh, ne serait-ce que pour venir nous voir, hein, pour rencontrer donc, les médecins, les, les chirurgiens, les responsables de santé du pôle santé Chateaubriand. Et un petit ticket vous sera distribué lors de votre présentation avec un tirage sous forme de tombola à la fin de la journée. Et trois bons d'achat vous seront offerts à prendre dans les magasins de sport de Chateaubriand. Merci, bonne journée à tous.